J'espère que vous avez tous la forme. Alors aujourd'hui j'ai reçu une pièce pour pouvoir changer ces petits couvercles là de part et d'autre qui protègent les coups de brossif de, de brascilant. Oui, de j'ai des de bras <rire> de par ça avec le petit logo cd 650 r Ça fait nettement plus joli si tu me barres hein, de part et d'autre de la moto. Et vous serrez des petits axes comme ça. Je l'ai acheté sur AliExpress pour une trentaine d'euros, c'est pas très cher. C'est tout en aluminium, c'est vraiment de la qualité. Hein. Donc là je viens de rentrer deux balades je vais les installer tout de suite Donc, on va voir ce que ça donne alors il faut enlever ça voilà. alors moi je vais ce que je vais faire pour que ça fasse un peu ventouse je vais mettre de la graisse Facom au lithium sur les je fais... Voilà, je vais les mettre sur les petits axes là, pour que ça fasse comme ventouse, hein. je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais bon, moi j'en mettais déjà de la graisse dedans, pour éviter que ça roule ou autre, Donc, je vais mettre sur l'autre, comme ça, ici comme ça, Non, vais en mettre en plus trois sols, si je peux en mettre un petit peu, hein. j'essuierai l'excédent, Non. Alors attendez, on va pas passer de ce côté parce que je pense qu'il le... qu y a un côté qui est un peu plus euh, grand que l'autre, donc comme l'autre, je pense que ça doit se faire comme ça. Et la petite merde elle sort comme ça ici, donc on va remettre de la graisse aussi sur lui. Un petit peu comme ça. On va peu cette connerie. On va faire. On On va Et voilà, on brûle le résultat. Serrer. je serai en tout cas après donc voilà. à la place des petits bouchons tous les de chez Andor, qui sont en plastoc qui ne valent pas un, pas un coup là ça fait comme ça Allez, je vais bien remettre mettre en face voilà, écrit cb650r de loin ça fait plus joli Voilà, on noir et guéri. Ça fait comme ça. On va essayer de les serrer un peu parce qu'on dirait c'est pas bien serré. Un peu d'un Voilà. Un petit peu plus d'ailleurs. marche enfin en tout cas c'est plus joli que cette merde qui était au débat beaucoup hein. de plastique ouais, c'est vraiment on dirait des trucs pour les bouteilles <rire> ouais, c'était franchement pas terrible bon je les jette pas bien sûr moi hein. bon, je récupère toutes les pièces que j'en ai à chaque fois ça s'y si arrive un problème ou autre ou si j'ai besoin de remettre. Enfin au début c'était des gros merdiers comme ça. Là ça fait quand même nettement plus joli, hein. surtout que c'est bien étanche. Et avec la graisse que j'ai mis ça fait ventouse. Hein, c'est donc là, de la graisse lithium.com. Hein. On met n'importe quelle graisse avec une espèce d'importance. Ça fait ventouse. Et puis voilà, les poteaux. Avec. Je pense pas que ça fasse l'air vous me dire en commentaire c'est pas, pas bien cher, je mettrai le lien pour les acheter je crois que c'est une trentaine d'euros je crois que c'est 27 et après il y a 3 euros très de une connerie comme ça, tout en aluminium avec la tige qui passe bien au milieu c'est vraiment... pour du shintok franchement c est, c est, ça va, ça fait le café et puis c'est pas c'est pas laid hein, au final on, la mettre, on va essayer de la mettre peu plus loin pour que vous voyez bien voilà ça fait comme ça je vous mettrai une photo avant après pour vous voyez bien bien bien bien euh, le, le bousin, pas trop moche. enfin voilà donc un petit tuto enfin c'est tuto <rire> non c'est pas un tuto je c'est plus euh, pour vous montrer euh, ce nouveau truc comme ça si vous voulez l'acheter vous allez customiser votre cd650r à moindre coût, on hein, s'en trouve partir dans les pièces d'origine parce que quand vous achetez les Honda, déjà ils ne les vendent pas eux, ça. Et en plus, quand vous achetez chez eux, c'est toujours la folie. Ils vous font des prix complètement tarés, ils sont complètement à la masse euh, chez Honda. C'est comme le capot de sel que j'ai là, regardez. Le capot de sel avec le gris là, qui est assorti à ça devant. Bon, si vous allez chez Honda, ils vous laissent le capot de sel normalement, ils vous vendent juste la plaque là, en aluminium. Elle vaut 70 euros la plaque. Là, j'ai acheté le capot de sel entier chez AliExpress, tout entier, complètement, tout. Et on ne voit même pas la différence entre des pièces d'or et des pièces chinoises. Et, euh, et je l'ai payé, vous savez combien Je l'ai payé 40 euros. <rire> le capot de sel entier. Et en plus, comme j'avais expliqué, j'avais fait le tuto j'avais mis la présentation, il est beaucoup plus étanche que celui d'origine parce qu'il plaque vraiment bien sur-dessus. Donc c'est un comble. La pièce est beaucoup mieux que celle d'origine. Elle claque beaucoup mieux et tout ça. On voit aucune différence. Avec les plastiques, c'est exactement la même couleur, il n'y a aucune différence. Et le prix, il est 30 euros moins cher. Donc euh, des fois Ronda ils me font bien arriver. Non parce qu'il y a plein de gens qui dolatrent Ronda complètement. Ils sont là, ils disent Putain Ronda c'est des fous euh ça va. Faut <rire> pas exagérer non plus. Oui, ils font de la qualité, dire, la moto est bien finie. Mais ça va, c'est pas non plus. C'est pas les fous des les fous de, les fous de, de lumière. Bien fait, mais c'est pas, pas non plus. Revenons sur Terre. Oui. <rire> c'est pas les tests de la de la Terre. On bah, voilà. En tout cas, ça rentre là-dedans. Ça, cette petite merde-là, très, très très disgracieuse, vraiment pas belle. Par ces petits machins hein, tout petits. Ça fait plus joli, et puis en plus c'est lumineux avec le petit machin direct. Je vous mettrai les liens et je vous mettrai les photos à la fin, avant. après. Allez, ciao ciao.